Good morning à l'hydrine. Je suis reçu aujourd'hui le Nishma topa mode Khay ben Isaac ben Tinner. Vous rabattez Terre Charlie Shalom ben Germain Si vous souhaitez aussi déjeuner la prochaine Tuesday, je 5 minutes éternel. Nous étudions ma secretiva mode avec YB Mishnavav, Mitzvat Khalitza. Ba'u vivinto le b't din vehen, mais lo hogenet lo. Shenamar ve elav. והיא אומרת מאין יבמי לבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבא יבמי ואומר לו חפצי לקחת בשולח הקודש יאומרים ונגש יובים אליו לעניז זקנים וחרצן עלאו מענרגלו וירקה בפנא רוק אניר א לא דייןים ואתה אמרה כה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו עד כן היו מקרים וחש היקר רב כנוס תחת אילבי כפר עתם וגמר את כל הפרשה והחזיקו ליד גומרים את כל הפרשה ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצווה בעלינים ולא מצווה בתלמידים רבי יהודה אומר מצווה כל העומדים שם נאמר חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל לא on est concrètement dans la mise en scène comme on la réalisé c'est très simple si vous voulez vous ouvrez dans le dans la parsha qui était et avec Dvarim Khafeh, je ne sais pas quel psukim, vous allez voir, c'est une grande de la khalitsa. Et en fait, toute la Mishnah, elle va marcher en parallèle. On va, on, la plupart des, des, des phrases de la Mishnah, en fait, c'est les psukim, qui sont plus ou moins commentées. Et donc la Mishnah, elle me dit, comme d'abord, mizat Khalitsa, comment on réalise la à Khalitsa concrètement On a parlé de manière générale, jusqu'à maintenant qu'il type de chaussures comment... Euh, mais maintenant, on va s'intéresser au euh, comment dire, au rituel concret. Comment le, La procédure. Alors, c'est marqué dans la Torah. Elle devra monter au « char Le « char c'est le « Bet Mishpat ». Donc ce qu'elle le dit, « Bahou vivimto le « Bet Il vient lui et la « Yevama » au « Bet Et alors, les Dayanim, avant d'abord de procéder à la Khalifa, ils vont d'abord lui donner un bon conseil. C'est le un bon conseil D'abord, on traduit, après on explique. Chez Neymar, comme le Pasouk nous dit, comme le Bétedine, comme le Pasuk le dit, qu'ils l'appelleront les Icneiro, les juges, les vieux, les sages, et ils vont lui parler. En fait, c'est quoi le lui donner un bon conseil C'est simple. On parle que si jamais on parle que... On, on est avec un Yavam qui est tout jeune, et une Yavama qui est toute vieille. Ouais, ils ont 20 ans d'écart. Ou le contraire encore. Alors on leur donne un bon conseil. On leur dit, non, c'est pas fait pour vous de, de vous marier. Vous allez voir accomplir une mitzvah, de, de faire le yiboum, après vous allez vous retrouver en train de, de, de vous disputer constamment en guerre de temps. C'est pas comme ça qu'on forme une maison. Vaut mieux pour vous faire le Khalissa. D'accord C'est le conseil qu'on leur donne. Comme le pasteur nous a dit, que le, le, les, les, les, les sages vont l'appeler, ils vont d'abord lui parler, ils vont analyser la situation. Veillez au mérite. Et après, donc, une fois que lui va conclure que il ne veut pas donc, faire le hiboum il va faire la khalitsa. Alors elle devra déclarer, en lisant dans le texte, c'est un pasouk, C'est un mot des mots du pasouk qui me disent. Il a refusé mon Yavam de donner à son frère une, une progéniture, de laisser à son frère un nom en Israël. C'est-à-dire que s'il voulait ici, il se marie avec moi, on aurait laissé il vais peut-être amener un enfant qui va être la continuité de, du mari. Mais maintenant, il a refusé d'être mekim, de dresser, de faire de, de, de faire, de donner une progéniture, à, à de, ou un nom, à son frère. « Lo yabemi »« Il n'a pas désiré me faire le hiboum. Vehu Omer, Et après, lui devra déclarer, tout ça en lisant le pasouk. Lo la karta » Et je n'ai pas voulu la faire, la prendre. Et il faut faire attention, il fallait que ce soit récité en à Kodesh, avec la langue sainte, la langue sainte. je crois qu'on est même mahmir sur ça, pour, euh, pour les sfaradis prononcer bien, avec les prononciation avec les, sarad, avec les et les aïns, autant que possible, ouais. et les ashkenazes avec toute la prononciation ashkenaz, même ceux qui, qui vont faire la Tfila de manière, euh, ouais, c'est fréquent en Israël, euh, les ashkenazes par exemple qui vont faire la Tfila en hébreu, avec la prononciation pharade parce que c'est comme ça que c'était ça admis dans le pays. Mais pour le pour le Hiboum, il faut faire attention à ce qu'il fasse euh, avec la prononciation ouais. Mais vomi la kim le okhiv Vous le prononcez bien avec tout le ensuite, et idem aussi avec les temanim » mais voilà. Venigesha après une fois que maintenant ils donc ils ont dit que elle, elle a dit il veut pas et lui il a dit effectivement je veux pas. Alors, ça aussi c'est un passage, mais là c'est plus qu'il faut le lire. Mais là, la Mishnah nous raconte elav. Et là, Ivama va s'approcher de lui, devant lui. Kenim aux yeux des sages. elle va retirer sa chaussure, mais alraglo qui est sur son pied. befanav, et elle crachera devant lui. Il y a plein de sur ça qu'on a déjà précisé, donc quel type de chaussure qu'il fallait retirer et euh, comme on la c'est elle celle qui doit faire tout le travail. Ça doit être mal il ne faut pas qu'il y ait des chaussettes. Il faut que ça soit directement sur son pied. C'est pour ça qu'on lave. Si vous, voyez, si vous voyez le petit mini-film sur une, la Khalissa, vous allez voir que donc, avant, on va lui laver le pied. Avant de lui mettre la super chaussure. et après, elle devra la retirer mal à la crachera devant lui. Il faut un crachat qu'il soit visible aux yeux des juifs. C'est-à-dire que si elle fait juste un petit, un petit poussinement, ça ne suffit pas. Elle doit sortir un beau roc et euh, un beau lard, d'accord, mais, hein, mais sortir une belle quantité, quoi, une bonne quantité, qu'elle soit, qu'au moment où elle crache, on voit que c'est craché, et elle n'a pas besoin de cracher. Elle ne doit pas cracher sur le Yéva, mais elle crache devant lui. Et elle déclarera et elle dira, Ainsi sera fait à l'homme qui ne voudra pas reconstruire la maison de son frère jusqu'à cela, jusqu'à ce pasouk, on, on Initialement, en fait, Mishnah me raconte, je viens de réaliser quelque chose que j'avais pas compris quand je prenais la Mishnah, même quand je lisais la Gemara. Maintenant, je viens de le réaliser. Adkanayu jusque là, on lisait c'est tout. Au début, dans un premier temps, dans un israël Ici, dès qu'on on était arrivé là, on fermait les livres et on disait à tout le monde, bonne chance pour la suite, bonne continuité. Mais quoi? Ochekhar Rabbi Urkenos tachata Ela. il y a une histoire avec Rabbi Urkenos qui a fait lire la kata est là sous un arbre qui s'appelle une. Et là, je ne sais pas comment se traduit en français. Bikfar etam, il était dans un kfar etam. C'est me c'est prédit au chalai. En tout cas, là-bas, il y avait un... Donc, un arbre un peu spécial où là-bas, Rabbi il, la... il a fait faire la khalessa une femme et un yavam. Mais gamma et quoi la Il a fini toute la paracha, on ne s'est pas arrêté maintenant jusqu'à. Kahaya Il a conclu toute la paracha où on lit ensuite le mot Betralutsanal, comme ce qu'on va tout de suite. Alors, gomreim la depuis cette anecdote avec Rabbi Urkenos qui a fait, concrètement, qu'ils ont lu jusqu'à toute la fin de la parasha. et bien depuis, c'est devenu maintenant que tout le monde lit jusqu'à la fin de la parasha. V'nikrash mobe beisrael bet Et on devra donc lire ce Pasouk, cette sainte qui qui va me dire V'nikrash mobe beisrael, et le, dans, son nom sera appelé, c'est-à-dire pour cet homme, on lui dira bet la maison on a retiré la chaussure, on a passé dans la rue après, qui veut ce que la misère elle passe pas vous voulez dire, tout le long de, le point de la traduction c'est lui qui, qui, qui s'est fait retirer la chaussure, dans le sens où on aurait préféré qu'il se marie avec elle, elle n'a pas voulu se marier. Ok Donc du coup, c'est comme ça qu'on dit, le sanal. Qui doit dire cette phrase là maintenant Mitzvah ba velo mitzvah La mitzvah elle est dans les dayanim, sur les juges, les trois plus deux éventuellement, mais pas sur tous les talmidim qui regard de la scène. Ok Ils n'ont pas, pas besoin de dire ⁇ Betra Rabbi Odom, mm mais Rabbi Odom dit ⁇ Non ⁇ Il y a une mitzvah sur tous ceux qui sont présents là-bas en train de regarder. D'ailleurs, si vous voyez dans les mini-films de nouveau, cest à que quand il y a une khalitza, il y a énormément, il y a beaucoup de monde qui vient de voir comment ça se passe Si jamais les, les deux parties acceptent de laisser des, des étrangers voir. Et donc, du coup, tous ceux qui sont là-bas, ça là là me dit qu'ils devront tous dire le mot « chalutanal, chalutanal. C'est comme ça que la bizarre, elle doit être bien réalisée, a priori. Ok C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de cest